Salut les amis et bienvenue sur les ondes de la team créative Wargame. Je suis en compagnie du poteau Miladin qui est notre référent et Geoff Sigmar sur la scène compétitive. Salut à toi Miladin, comment vas-tu Écoute, salut à toi Tourop, merci de m'accueillir. Bah, écoute, je vais super bien et salut à tous, à tous les spectateurs. Gros yes. bisous à vous Bon, on te présente plus Miladin, euh, ça fait maintenant, euh, je pense que la communauté Age of Sigmar Compétitif te, te connaît très bien. Euh, on t'a vu sur de nombreuses chaînes, tu as été représentant aussi, bah, tu as été joueur en équipe de France. Euh, tu étais présent au, à notre championship Age of Sigmar aussi, euh, voilà, et on va te découvrir, on va... On va, on va approfondir aussi un petit peu de la, la découverte de, de ta personne et puis de ton approche du jeu euh, pendant toute cette saison via les contenus euh, team creative wargame donc euh, ça ça fait super plaisir est ce qu'on commence par parler de euh, l'ambiance capillaire et de la nouvelle coupe de cheveux euh, dont tu disposes écoute euh, mon premier coiffeur est mort euh, le second est en prison et le troisième est au Mexique, ça, ça, ça plaît, donc euh, voilà, c est, c est... Nagash est content, donc moi je ne vais pas, moi, je vais pas ah, me plaindre. C'est Nagash <rire> à validé, ok, ça roule. Aujourd'hui on se retrouve les amis pour euh, une vidéo euh, 5 tips pour euh, level up à Age of Sigmar, euh, un format vidéo euh, qui se veut utile pour tous les joueurs qui ont une pratique régulière de Age of Sigmar et qui voudraient euh, potentiellement mettre le, le, le, un pas dans les tournois pour la première fois ou alors qui ont déjà un, mis un pied dans l'environnement compétitif et qui aimeraient pousser le concept. Euh, et c'est toujours intéressant de bénéficier de l'expérience et de l'expertise de joueurs qui sont ancrés dans ce milieu-là depuis euh, des nombres d'années euh, qu'on ne compte plus et qui forcément ont, au fur et à mesure du temps acquérir une certaine analyse un certain diagnostic sur certains points euh, qui semblent pouvoir permettre aux joueurs bah, de, de, de s'améliorer en fait euh, avec des leviers simples et c'est aussi là l'objectif de cette de cette vidéo c'est de vous proposer 5 tips que vous pourrez mettre en application et qui vont vous permettre de vous améliorer à Age of Sigmar soit noob ou joueur qui, qui commence à arriver en tournoi euh, ce serait de jouer plusieurs factions jouer plusieurs battle battletomes euh, et potentiellement diversifier son style de jeu euh, pourquoi cela euh, tout simplement Age of Sigmar c'est un jeu qui se joue sur plusieurs phases mais avec une, euh, une importance un peu plus développée sur la phase de combat donc des fois certaines armées vont l'assumer, la plupart des armées vont l'assumer et d'autres armées vont contourner ça par la magie, le tir donc, le fait de pouvoir jouer, par exemple, euh, je prends mon cas, euh, sous Black Grave Lords, ça va déjà euh, te, te demander euh, de, de savoir jouer certaines unités euh, en phase de combat, que ce soit les zombies euh, qui vont faire plus de la blessure sur telle, euh, les chevaliers de sang qui, eux, vont sursaturer euh, avec de la bonne statistique, euh, vu que ça tape sur du 3+, 3+, minimum à chaque fois, euh, en faisant des dégâts sur la charge. Donc ça va te demander vraiment de pouvoir t'organiser sur des mouvements, des charges euh, et une façon euh, d'engager ton adversaire au combat euh, qui vont dicter un peu ta partie. Euh, chose qui sera différente si tu jouais Luminette ou Caradron, donc Luminette avec des archers où tu vas vraiment rester dans ton coin, euh, tu, vas tirer, tu vas tirer sur tout le monde et ensuite euh, bah, tu vas essayer de prendre les objets une fois qu'ils seront un peu libres. Euh, là où le caradron, c'est un tir qui est différent parce que tu vas bouger euh, partout sur la table, tu vas te téléporter avec tes vaisseaux qui vont avoir en garnison beaucoup de tireurs et aussi de petits héros. Tu vas tirer sur les, sur les zones euh, qui, qui te menacent et ensuite tu vas essayer de te barrer de là pour ensuite prendre des objets au fur et à mesure de la partie pendant que tu miettes ton adversaire. Donc ça, c'est des styles de jeu différents, c'est des armées différentes. Et le fait de pouvoir jouer plusieurs armées différentes... Euh, ça va te demander de t'habituer à jouer différemment. Et de ce fait, ça va aussi te permettre à toi de pouvoir anticiper ton adversaire. Euh, pouvoir euh, jouer sous Black Gravelance dans mon cas. Et avoir le loisir de me dire, bon, je, je connais les autres armées de la mort. Donc si j'affronte un Flesh Heater, si j'affronte un Nighthawn, si j'affronte un bah je sais quelles sont ses capacités, je sais comment il va essayer, lui, de m'avoir, moi, sur les scénarios, sachant qu'il y a beaucoup de variables. Il y a les scénarios, il y a les différents manuels du général, etc. etc. Euh, donc le fait d'avoir plus de connaissances, c'est déjà un pilier sur lequel tu peux t'appuyer. Donc euh, l'expérience, tout simplement, l'expérience de jouer plusieurs battle tomes, de jouer plusieurs armées, euh, ça permet aussi justement de pouvoir anticiper ses adversaires et aussi de, de pouvoir euh, se réinventer au fur et à mesure. J'ai souvent eu le cas de joueurs qui euh, venaient me voir et me disaient « qu'est-ce que tu me conseilles de jouer ?» Je joue par exemple, je sais pas, euh, Alors je vais te donner le dernier cas, c'est un, un, un pote à moi euh, d'ici… Euh, qui s'appelle Max qui jouait ultramarines et qui me dit bah, je joue ultramarines ça fait longtemps que je joue ultramarines j'en ai un peu marre parce que bon en l'occurrence c'est parce que c'était pas très fort en termes de méta donc il avait tendance à se faire rouler dessus un petit peu mais il me dit mais bah, qu'est ce que je peux jouer d'autre qu'est ce que qu'est ce que tu me conseilles de jouer d'autre et moi c'est vrai que euh, j'ai eu cette même remarque que toi c'est à dire de l'emmener vers des factions qui ont un autre gameplay alors il faut toujours avoir aussi dans le jeu de figurines une appétence à, on va dire, à la, à la charte graphique de la faction en question, parce que oui. ça, je pense que ça y joue beaucoup malgré tout. Bien qu'il y en ait qui sont tamponnent, il y a aussi ce type de joueurs-là. Les mecs, qui jouent que leur, leur faction parce que c'est méta et, et qu'ils ont envie de penser le truc. Mais c'est vrai que oui. amener ces joueurs-là qui sont en, en recherche de faction vers des factions qui ont des gameplays différents, c'est intéressant. Ça nécessite, en revanche, d'avoir dans son groupe de joueurs euh, des bons... Euh, des bons jalons et des bons, des, bons, des bons joueurs qui aiguillent, qui sont capables de déterminer « Ok, ce BT-là, tu vas prendre du plaisir à le jouer parce qu'il a ce type de gameplay-là. » Et il faut avoir conscience qu'un euh, un gameplay euh, d'un un BT, euh, mm. il, il faut quand même penser le, le bousin pour, pour pouvoir être capable de dire « Ok, ce, ce, ce BT-là, il va se jouer de telle façon-là, donc tu vas euh, sortir de ta zone de confort parce que tu jouais telle faction, et là, tu vas apprendre d'autres choses. Euh, » Donc voilà, et... ça, ça c'est intéressant. Là aussi tu as dit un mot qui est intéressant, c'est le plaisir, c'est que c'est une autre façon d'aborder le plaisir de jouer. Si tu joues tout le temps aussi la même faction, tu, que tu gagnes ou que tu perds, tu peux garder le plaisir de jouer quelque chose que tu aimes. Euh, mais c'est aussi une façon d'apporter un, un vent nouveau dans son propre hobby. Un autre, un autre aspect que, que moi j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps, euh, C'est potentiellement aussi faire de l'arbitrage. Euh, J'ai été arbitre euh, pour la Coupe de France en solo à l'étape Ile-de-France euh, et euh, à l'étape euh, qualificative pour euh, la Coupe de France en équipe, euh, pour l'étape ARA. Euh, je salue d'ailleurs les organisateurs de ces tournois, donc euh, les Chevaliers des Roses, de la L.A. Rose et euh, les Manemouleux, qui ont fait un travail extraordinaire, qui ont super bien accueilli les joueurs et les arbitres. Et là, il fait, bien évidemment, pour, pour, pour la co-organisation de ces tournois. Et bah, en tant qu'arbitre, euh, ça a l'air bête, mais souvent, quand vous jouez un ou une ou deux armées, bah, vous ne connaissez que vos, votre ou vos deux armées. Là où, quand vous êtes arbitre, vous allez être confronté aux règles des armées des autres, que vous n'avez pas eu l'habitude de jouer, peut-être parce que... Vous n'avez pas envie de jouer ces armées, mais là vous allez être obligé de vous confronter à ces règles. Vous allez avoir des joueurs qui vont vous poser des questions sur euh, quelque chose que le rule pack a pu oublier. Donc vous allez devoir établir euh, des règles sur le moment, euh, sur le tard pour un tournoi. Euh, par exemple, comment est-ce qu'on gère ces décors-là euh, Est-ce qu'on peut se poser dessus Est-ce que c'est infranchissable euh, Et comment est-ce qu'on gère la règle du Mighty Destroyer pour les pour les zoro les -clans en iron Joe, Est-ce qu'il peut faire son aptitude de, de commandement pour bouger et ensuite utiliser un trait de commandement pour bouger dans la même phase Ou est-ce qu'il euh, est qu ne peut pas utiliser les deux en même temps Il y a plein de, plein de questions que vous, à, auxquelles vous allez être confrontés et qui derrière vont vous, vous ouvrir en fait tout un horizon euh, euh, nouveau de règles et que vous allez garder parce que vous allez être potentiellement confronté dans des tournois où vous serez joueur, à ces règles-là. Quand votre adversaire, par exemple, fera une erreur sur ses propres règles, potentiellement, euh, vous pourrez lui dire « Ah non, non, non, en fait, c'est comme ça que ça se joue, euh, parce que bah, j'ai déjà été confronté à cette règle, et je, je sais que voilà, c'est comme ça que ça se joue. Vérifie le livre de règles, vérifie ton, ton battle tome, ou vérifie le rules pack, parce que j'ai vérifié le rules pack, et c'est comme à ce tournoi où j'ai arbitré que le rules pack essaye de, de diriger cette règle. » Euh, pas forcément besoin de faire arbitre sur des gros tournois, vous pouvez le faire sur un tournoi à 5-10 joueurs dans votre région. Euh, déjà en plus ça aidera votre communauté, euh, parce que y a... les arbitres ne sont pas forcément partout, euh, mais ça va vous former en tant que joueur. Je vais euh, mettre un petit peu de relief sur ta réponse. Euh... Qui est, qui est très intéressante et de toute façon je pense dans, dans tous, les, tous les systèmes de jeu le, le, les connaissances des règles étaient indispensables euh, le, le, le tips de se proposer sur l'arbitrage est très très bon euh, pourquoi Parce qu'en en fait à partir du moment où vous êtes sur un événement et que vous mettez un t-shirt d'arbitre, dès que les joueurs vont avoir un questionnement, ils vont lever la main ils vont vous appeler et ce qui est intéressant c'est que même si vous, vous n'avez pas la réponse, on va attendre une réponse de vous. Donc, ça va vous obliger à aller poncer les documents et aller chercher les réponses. Et c'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Donc, le, le, les systèmes de jeu dans lesquels on joue, quels qu'ils soient, ils, sont, ils reposent sur, un, sur des règles. Les jeux de Games Workshop sont très bons parce qu'il y a quand même un tronc commun de règles euh, assez basique. Mais derrière, il y a tout un, système, tout un écosystème et, et, euh, et des ramifications de règles qui rendent le jeu euh, technique et stratégique. Pour avoir, un, une, pour avoir une meilleure euh, appréhension des choix à faire sur la table de jeu, il faut maîtriser toutes ces règles. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Quand vous commencez à passer sur du jeu d'équipe ou pas d'ailleurs, même sur du jeu solo où il y a plein de factions, etc. Vous devez maîtriser plein de règles, les décors, les règles des autres factions, les règles de ma propre faction, les dernières facs, etc. etc. Ça nécessite donc d'avoir euh, des capacités cognitives de, de, de mémorisation qui sont importantes. Des gens qui ont des facilités ou non à le faire. Et, et on ne va pas se mentir, les très gros joueurs de Wargame ont des aptitudes à mémoriser les informations et les règles. Hein. Ça, ça fait partie du, ça fait partie du, du jeu. Maintenant, il y a des leviers euh, cognitifs pour apprendre à. Enfin, pas pour apprendre, mais pour faciliter l'acquisition d'informations. Euh, le fait d'entendre. Euh, entendre, ça vous permet d'enregistrer l'information. Ceci étant, ça ne vous permet pas de la, euh, la mettre définitivement dans la case euh, donnée que. que on va dire data data maîtrisée euh, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de la lire et c'est là que c'est bien d'intervenir avec ce rôle d'arbitre, puisque euh, en vous forçant à aller lire les documents et à aller chercher les informations, vous allez rajouter un levier cognitif pour renforcer euh, cette, cette structure de mémorisation. Et à ça, moi, je rajouterai un truc. Moi, je sais que bon, là, je, là, je n'en fais plus trop, mais je reviendrai très bientôt dans le dans l'ultra compétitif. Moi, en plus, derrière, je, je réécrivais parce que j ai, j ai, moi, j'ai pas de grosse facilité à mémoriser. Euh, donc souvent, euh, quand je ponce mon codex, je, je réécris les règles et, et je me fais des mémos de règles que je réécris. Comme ça, euh, j'entends, je, je lis, j'écris et ça me permet de mémoriser un peu plus facilement les règles. Voilà. Bah, mon troisième tip, ce serait de, de pouvoir établir un suivi du score euh, propre. Euh, c'est quelque chose, je pense que chez tous les, les, les gros joueurs compétitifs, euh, c'est quelque chose qu'on demande, qu'on se demande à nous-mêmes, et souvent quand on est dans une équipe, notre capitaine nous demande de le faire. Déjà, le suivi du score, le fait de savoir, ok, au T1, T2, T3, j'ai marqué ça, il me reste deux tours, mon adversaire a tant de points, il faut que j'en marque tant pour être sûr de gagner. Ça déjà, c'est important parce que ça va vous permettre de fluidifier vos pensées, de savoir comment jouer pendant les deux prochains tours, et du coup, euh, de savoir comment vous adapter, vous réadapter à votre adversaire, ou euh, euh, de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire sur table. Qu'est-ce que j'ai accompli, euh, quels sont les points que j'ai, etc., etc. Et de me dire, ok, j'ai 5 points à mettre. 5 points, c'est quoi C'est 3 points d'objectif primaire, 2 points de tactique. Et si je fais ça, j'ai gagné. Très bien. J'ai 2 tours euh, à mettre 5 pour mettre 5 points. Il faut que je fasse une tactique de bataille facile. Il faut que j'ai au moins deux objectifs, ou alors plus d'objectifs que mon adversaire. Enfin, deux objectifs et plus d'objectifs que mon adversaire. Ça y est, ça c'est fait, c'est fluide, c'est mis dans ma tête. Maintenant, il faut que je le fasse sur table. Qu'est-ce qu'on peut faire avec mes figurines Et là, on repasse sur style de jeu... Euh, façon de jouer, euh, war scroll, etc. etc. Euh, le suivi du score est indispensable, notamment en plus dans, cette, dans sa notion d'anticipation de jeu. Et je pense que moi, moi, moi, à mon niveau, je sais que c'est le point le plus dur pour moi en termes de jeu, c'est euh, la projection sur deux, deux tours en avance et euh, de scoring, être capable de dire voilà. Ça, je sais que j'ai beaucoup, j'avais beaucoup beaucoup de mal. Euh, j'ai mis du temps à, à me l'auto-diagnostiquer. Euh, là ça fait un moment que je, je me suis pas pointé sur l'étape de jeu en compétitif mais dans mon dans mon processus de, de retour à la compétition c'est quelque chose effectivement la lecture du score sur lequel je vais beaucoup beaucoup travailler parce que c'est difficile à faire très honnêtement alors, alors je suppose qu'il y en a qui font ça très bien avec une facilité déconcertante comme d'habitude hein. on n'est pas tous égaux euh, dans la vie mais euh, du coup c'est un, un, un point sur lequel il faut travailler Bah, le quatrième tips, hein, pour moi, ça, ça va être encore plus dans les détails, c'est avoir un plan de jeu. Euh, avoir un plan de jeu et euh, savoir construire une liste. Euh, pourquoi Tu vas avoir des joueurs qui vont avoir plusieurs styles de jeu et ils vont devoir faire quelque chose avec. Donc, Avoir un plan de jeu consiste à se dire, ok, je suis un joueur plutôt agressif, on va rester sur table, hein, sympathique euh, entre joueurs, mais sur table, je suis agressif, je veux euh, foncer sur mon adversaire et attaquer. Euh, et je suis un joueur corne et j'aime faire ça, voilà. Euh, ou je suis un joueur sous Blight et je joue des chevalets de sang et j'aime faire ça. Euh, du coup, euh, comment je vais organiser ma liste pour euh, aller en concordance avec mon plan de jeu ou, ou mon souhait de jeu, le, le, ce que, ce que j'ai envie de faire sur table euh, on va du coup bah, lire un battle tome, lire les warscrolls, lire les effets, regarder un peu la méta autour de soi, et euh, mettre en place une liste. Ah, je vais mettre tant d'unités euh, qui vont être buffées par euh, tant, de, euh, tant, tant de petits héros, euh, de, de vétérans de galets, ou de champions de galets, ou de monstres, etc. etc. Donc là, on va vraiment être dans la minutie euh, de la construction de listes. Je vais vous donner un exemple. Euh, là on va partir un peu plus dans, dans du détail, mais je suis par exemple un joueur, il n'aime pas s'adapter à son adversaire, j'aime faire en sorte que mon adversaire s'adapte à moi. Donc en gros, ça va un peu avec l'agressivité entre guillemets sur table, euh, j'aime forcer mon adversaire à gérer une situation qu'il n'avait pas forcément envie de gérer. Clairement, en gros, c'est, euh, je te prends l'exemple, si je jouais à Iron Joe, euh, je te fonce dessus et tu vas faire en sorte que je ne te tape pas. Quoi. Si je joue à Iron Joe, tu vas devoir négocier le fait que bon, bah, je suis violent en corps à corps, donc tu vas devoir coordonner. Si tu te mets en cordon, c'est-à-dire que les unités derrière qui, qui, qui sont une menace pour moi vont peut-être pas pouvoir se déployer au premier et deuxième tour et aller chercher des objectifs. Euh, donc, du coup, tu vas créer une liste, toi, en tant que joueur à Iron Joe, euh, où tu vas être très agressif, avoir la possibilité, pas tout le temps le faire euh, dès le tour 1, mais avoir la possibilité de foncer sur ton adversaire et dire à ton adversaire, hey, « Hé, si tu sors de ton cordon, je te saute dessus. Euh, » C'est ce la, la façon dont jouent joue euh, la plupart des joueurs agressifs. Derrière, moi, il a fallu que je me réinvente un peu parce que les méta changent. Ça, ça va avec le fait de pouvoir se réinventer et jouer d'autres bt, d'autres styles de jeu. Mais du coup, quand on se réinvente, quand on essaie d'être un peu plus dans la temporisation, on va se dire, bon, bah écoute, maintenant, il faut que je trouve une unité qui peut tanker. Euh, je prends l'exemple des joueurs de Nurgle. Euh, dans le top méta ou dans ce qui se fait de mieux en Nurgle, avant, on avait des listes agressives où on était en full euh, mouche euh, les, les unités de euh, Puzzgold. Puzzgoy Blade Lords, donc des, des, des Blade Kings qui, qui chevauchent des grosses mouches, les mecs, ils avançaient pendant le déploiement et ensuite ils te fonçaient dessus et ça saturait de fous furieux. Là où maintenant, avec les mises à jour en en points et compagnie, ce qui a un impact sur la minutie de ta création de liste, tu vas voir en fait que ce qui se fait le, le mieux, de mieux en Urgle, c'est des listes qui vont beaucoup plus tanker, qui vont prendre le temps de rester sur les objets. Euh, de te faire des blessures mortelles avec les effets euh, dégueulasses de Nurgle, euh, et invoquer de plus en plus de petits héros ou de, de petites lignes de bataille, voire potentiellement un grand immonde, on ne sait pas. Euh, mais du coup, ça, c'est une liste qui va plus s'adapter à son adversaire. Il a le luxe de s'adapter à son adversaire. Donc si vous êtes euh, un, un joueur qui aime euh, être flexible, qui, qui aime se dire, bon, bah, écoute, je veux pouvoir jouer sur tous les scénarios possibles, contre toutes les armées possibles. Là, souvent, vous allez faire des listes où vous allez pouvoir vous adapter à votre adversaire. Certaines armées sont mieux, sont meilleures pour ce genre de style de jeu que d'autres. Là où tu vas avoir d'autres joueurs qui sont plus... Euh, je préfère euh, que mon adversaire s'adapte à moi. Ça ne veut pas dire être un joueur qui attaque tout le temps. Vous pouvez être un joueur très défensif. Mais du coup, en étant très défensif, votre, votre adversaire va devoir s'adapter et dire, bon bah, moi qui avait l'habitude d'être un peu plus prise de table ou défensif, là, il va falloir que je le tue. Parce qu'il tanque plus que moi. Il, il, il peut me faire plus de dégâts. Il va falloir peut-être que, que je lui fonce dessus euh, dès le premier tour quand il n'a pas tous ses buffs et que, euh, et, et que je le tue. Mais ça, du coup, c'est forcer son adversaire à s'adapter à soi. Euh, je joue sous blight, un battle tome qui est très varié, donc j'ai le loisir de faire. Tout et n'importe quoi. Je peux faire des armées agressives et défensives où je force mon adversaire à s'adapter à moi. Ou je peux faire une armée qui s'adapte à mon adversaire. Dans beaucoup d'armées du chaos, on a ça. Dans les armées de l'ordre, tu vas avoir des armées qui sont plus agressives que d'autres. Ou d'autres armées qui vont avoir la manœuvrabilité de. une assez grande manœuvrabilité pour pouvoir dire, bon bah, je peux prendre tel truc du chaos. Prendre tel truc de la mort, d'un côté je jouerai agressif, de l'autre côté je jouerai défensif. Mais au moins j'ai cette manœuvrabilité là. Et tout ça, ça va influer sur votre création de liste. Une fois que vous avez votre BT, une fois que vous avez euh, euh, vos figurines, votre armée et compagnie, vous aurez un peu une sorte de, de, de cœur de jeu euh, dans lequel vous pourrez développer votre style de jeu et dire Bon bah, je sais que ça c'est fort, ça c'est fort. Ça va un peu dans, dans mon idée de, de ce que j'aime faire. Allez, on va créer une liste avec ça. J'aime le chevalier de sang. Combien de chevaliers de sang je vais mettre dans cette armée J'aime les zombies. Combien je vais en mettre Au final, c'était 180. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais c'était avec un plan de jeu précis. Beaucoup de gens pensaient que j'allais juste rester assis sur les objets. Avec 180 zombies. En fait, non. J'allais soit sur mon adversaire, vraiment euh, lui faire un tsunami de, de, de corps putrides. Euh, ou alors euh, j'allais euh, chercher les objets et dire à mon adversaire euh, viens me chercher. Donc au final, euh, là je m'adaptais plus à mon adversaire, mais la méta à l'époque dictait qu'il fallait que je me réinvente pour pouvoir avoir, euh, entre guillemets, une chance de gagner et de mieux représenter euh, par exemple mon équipe euh, durant les Worlds. Peut-être le plus important parce que c'est quelque chose qui, qui est un facteur mental. C'est de savoir minimiser les alliés euh, d'un jeu de tabletop et d'un jeu de wargame. Qu'est-ce euh, que ça veut dire En gros, euh, beaucoup de fois, moi-même, comme des gens que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer en tournoi, euh, ça nous arrive de nous dire « bon, j'ai perdu cette partie ». Des fois, C'est dur de perdre parce qu'on bah, pensait qu'on allait gagner ou euh, euh, même des fois en très haut compétitif on, on a des rivalités euh, avec des gens qu'on aime bien et tout mais on n'a pas envie de perdre contre son pote. Euh, et des fois on met ça sur la chance, on met ça sur euh, un jet de dé. En plus par rapport à 40 000, avec Jeff Sigmar on a un phénomène qu'on appelle le double tour qui fait que vraiment une partie peut vraiment escalader en termes de violence. Euh, donc c'est assez facile de se dire... Ouais, bah, j'ai perdu parce qu'il a eu le double tour. Voilà. J'ai perdu parce qu'il a eu une armée qui est trop forte. J'ai perdu parce que euh, bah, j'ai pas eu de chance sur mes jets de blessure, sur mes jets euh, sur mon sort. J'ai fait double sur mon sort, du coup, je me suis pris euh, euh, des trois blessures mortelles et ça m'a tué euh, mon, mon héros. Il y a toujours une explication rationnelle à une défaite ou alors à une sous-performance. Euh, ça peut arriver que ce soit la chance. Souvent, c'est dans de très très très rares cas, euh, quand deux adversaires sont à un très très haut niveau, que leurs listes sont équivalentes, et que la méta euh, ne va pas trop les différencier en termes de niveau, et qu'en plus de ça on est sur un scénario où il n'y en a pas un qui va avoir l'avantage sur l'autre, oui, s'il n'y en a aucun des deux qui fait une erreur, ça va se jouer au de dés, clairement. Mais ça, c'est entre 5 et 1% du temps euh, la plupart du temps, si vous perdez une partie, euh, ça va être parce que bah, soit votre liste n'est pas assez compétitive euh, face à la liste adverse, soit elle n'est pas bonne sur ce scénario-là, soit c'est vous qui avez fait une erreur. Vous avez peut-être mal joué cette liste, peut-être que cette liste n'est pas pour vous, peut-être que cette armée n'est pas pour vous, euh, peut-être que... Euh, euh, ce, ce format de méta n'est pas pour vous, vous, êtes, vous avez plus l'habitude de jouer avec beaucoup de piétaille. Euh, et là on est sur un truc où c'est les monstres qui sont importants. Il y a plein de facteurs qui peuvent, qui peuvent rentrer en ligne de compte euh, et qu'il ne faut pas ignorer. Si vous ignorez ces facteurs-là, vous ne pouvez pas vous améliorer. Euh, ce qu'on dit dans, dans la plupart des cas, c'est que quand on a un souci, quand on a un problème, le premier pas pour régler ce problème, c'est d'assumer le fait qu'on a un problème. À partir de là, on peut le régler. Il euh, y, y a des plus grands problèmes dans la vie hein, que, que de perdre une partie. Euh, mais si vous voulez euh, apprendre de votre défaite, il faut savoir pourquoi vous avez perdu. C'est vraiment très très rare que vous perdez sur un jet de dé. Et du coup, ça m'est arrivé très souvent. Je, je, je sais que je suis quelqu'un de très têtu. Euh, ceux qui, qui, euh, qui ont l'occasion de jouer avec ou contre moi euh, peuvent, peuvent en témoigner. Euh, je... il faut des, des fois redescendre un peu d'une partie euh, réanalyser sa partie et débriefer sa partie à froid pour se dire ok euh, peut-être que cette unité euh, bah, ça vaut pas le coup de l'avoir pour son coup en point peut-être qu'il faut que je la remplace par autre chose peut-être que c'est tout le style de jeu en fait, qui va pas bien peut-être qu'en fait j'ai mal joué ça peut arriver des fois que tout se passe bien et d'un coup boum on fait une erreur qu'on n'a pas forcément vue mais que son adversaire a vue euh, du coup bah là, la, pa la partie euh, elle dégringole pour nous et au final on va se dire qu'on n'a pas vu l'erreur qu'est ce qui s'est passé Ah, c'est les dés et compagnie et, et, et vous allez voir aussi que euh, c'est un cercle vicieux dans le sens où euh, à partir du moment où vous allez vraiment penser que vous êtes malchanceux vous allez plus voir les dés ratés que les G2D que, que, que vous avez accomplis euh, et, que, et que vous n'avez pas raté du coup vous allez faire une fixette sur ça du coup, vous allez vous dire que vous êtes malchanceux et vous n'allez pas trouver votre axe d'amélioration parce que vous allez dire Bah, en fait, euh, mon armée elle est forte. C'est juste, Bah, moi, euh, j'ai pas de chance. Euh, C'est pas comme ça que vous allez vous améliorer. Euh, t'en as certains qui vont dire Verser du sang sur, sur vos dés, euh, marabouter les un peu et ça va régler vos soucis. Et t'en as d'autres qui vont avoir ce, ce potentiel d'amélioration qui vont dire non, Voilà, euh, j'ai vu ta partie, j'ai vu ma partie. J'aurais pas dû jouer comme ça. J'aurais dû temporiser ou j'aurais dû accélérer le tempo de cette partie. J'aurais dû charger. Euh, et et c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir vous améliorer. Euh, voilà. Je, quand oh ouais. je gagne, je gagne. Ou quand, quand, quand je perds, j'apprends. Il n'y a que comme ça, en fait, qu'on apprend. Il faut vraiment savoir se remettre en question aussi mettre son ego de côté. Euh, moi, tout, tout, tout miladin entre guillemets, que je suis, ça peut m'arriver de perdre bêtement, ça peut m'arriver de perdre contre, contre des gens qui sont pas en équipe de France, qui ont joué une fois dans leur partie, euh, euh, qui, euh, qui n'ont pas l'aspiration à, à, à faire des gros tournois. Euh, bah, des fois, c'est parce qu'on a fait une erreur ou que notre, notre liste n'est pas adaptée à nos style de jeu ou est, est, est erronée pour... Pour le scénario, la méta ou l'armée en face, ça peut arriver et il faut savoir se remettre en question et dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma prestation la prochaine fois ?» Ça, oui. c'est très important, c'est un facteur mental, ça n'a rien à voir avec la table, c'est vraiment purement mental. J'ai eu le, le plaisir d'interviewer il y a quelques mois, je sais plus, peut-être une année, je sais plus. Enfin, il y a un petit moment déjà, j'avais interview, interviewé Richard Siegler qui à ce moment-là mmh. était le numéro 1 à 40K. Et dans les questions que j'avais posées, j'avais demandé comment il gère l'aléatoire sur sa table de jeu, et, euh, et j'avais beaucoup aimé sa réponse. Euh, en, sa réponse qui consistait à dire euh, l'aléatoire elle est là de toute façon pour tout le monde, donc euh, voilà. Euh, mais euh, je ne m'arrête pas dessus. C'est-à-dire que tu peux pendant ta partie euh, avoir des moments de, de sous stats ou de craquage, euh, mais le plus important c'est de réussir à ne pas s'arrêter dessus. Parce que là tu nous as parlé de effectivement minimiser l'impact de l'aléatoire notamment dans ce process de diagnostic, d'évaluation, de débriefing, pour se dire, pour avoir le, le, le, le, la, la sincérité de se dire, bon, j'ai perdu, oui, il y avait des jets de dés qui n'étaient pas en faveur, mais j'ai aussi perdu parce que j'ai fait de la merde. Voilà, il faut savoir se le dire. Et pendant la partie, cette gestion de l'aléatoire-là, elle se fait aussi par le fait d'être capable de de passer outre le, le, le, un, un contexte euh, aléatoire que vous ne maîtrisez pas qui serait en votre défaveur. Ça, c'est important parce que très souvent, et je l'ai vu très souvent en partie, et j'en ai même fait les frais, quand on commence à avoir des jets de dob qu'on commence à rater parce qu'on a des actions clés et il y a un point de tension sur le jeu et qu'on foire parce que les dés ne sont pas en notre faveur pour des trucs parfois des, des jets de dés qui peuvent être ridicules, hein, euh, et ben euh, on a souvent tendance à un peu à s'enfoncer dans le, on va dire dans le principe de Calimero, dire oh là là cette partie elle est perdue, oh là là j'ai pas de chance etc., etc et très souvent dès qu'on rentre dans cette mécanique et ce dynamisme là, on a tendance à s'enfoncer réellement dans sa partie. Et, et, euh, et, et c'était intéressant dans la, dans la réponse de Richard, c'était que euh, lui ce, ne s'arrête pas du tout sur l'aléatoire. Ok, il fait une action, ça ne passe pas, ça ne passe pas, bah, je, passe suivante, coup, je passe à la suivante. Et il garde vraiment, ça me permet de rebondir sur le point que tu as annoncé précédemment qui était l'organisation et notamment le suivi du scoring, c'est rester focalisé que sur le suivi de son scoring. Cette action n'a pas marché là, ok, il va falloir que je réévalue mon plan pour euh, me réajuster par rapport à euh, mon avancée dans le scoring. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Je pense que c'est une discipline qu'il faut s'imposer de, de, de, de se décrocher un petit peu de l'aléatoire parce qu'au final, euh, vous à, à moins que vous ayez des dés euh, béni par les dieux du sang ou je ne sais quel ou je ne sais quel saloperie démoniaque euh, mais euh, vous n'avez pas de levier sur l'aléatoire il y a un moment vous jetez les dés, bon ben voilà il y a des faces qui sortent euh, vous pouvez rien y faire, donc euh, il faut accepter le fait que vous n'avez pas de levier euh, sur les, le jet de dés aléatoire, donc ce que vous devez faire c'est minimiser l'impact du jet de dés aléatoire sur votre stratégie et puis le cas échéant, si ça foire, vous réorganisez et puis continuez la partie euh, jusqu'au bout voilà. Ça Et puis, euh, pour répondre sur ce que tu disais, euh, tu fais des listes en fonction des statistiques la plupart du temps. Euh, c'est comme ça que tu vas faire en sorte que l'aléatoire va dans ton sens. Ça peut ne pas aller dans ton sens. Et en même temps, voilà, d'un côté, il faut rester propre sur table, et de l'autre côté, donc ne pas faire un bazar sur table, et de l'autre côté, il faut être propre dans sa tête et ne pas se faire un bazar dans sa tête. Voilà, il faut, faut enlever tout ce qu'il y a sur la table à l'intérieur de sa tête pour dire, voilà, c'est ça qu'il faut que je dois faire, c'est pas grave, je n'ai pas pu le faire avec cette unité-là ou avec tel jet de dé là il va falloir que je fasse autre chose c'est rester propre tant sur table que dans sa tête du coup le, je pense que là on a le tips bonus euh, le tips bonus de Miladin euh, pour, euh, pour performer et level up à Age of Sigmar euh, c'est la zen attitude euh, c'est la zen attitude euh, être serein sur la table et dans sa tête ça, ça, peut, être, ça peut être compliqué hein, parce qu'en fonction des tournois, des gens que tu affrontes euh, du, du contexte aussi que, que que, que toi, euh, dans, dans lequel toi tu te retrouves parce que des fois la vie peut être difficile et on sait aussi que le hobby c'est un exutoire euh, peut-être que des fois voilà t'es pas bien dans ta vie euh, ou peut-être, euh, je sais pas, le gars en face c'est pas quelqu'un de simple avec qui jouer ou peut-être t'es dans un contexte de tournoi très important euh, c est, c est, c est, ça peut être compliqué de rester Z euh, faut le rester euh, c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas le rester mais voilà, c'est un travail c'est un travail euh, sur soi, c'est un travail mental, tout comme tu travailles sur tes listes et ta façon de jouer, comme, tout comme tu peux travailler sur ta peinture et compagnie, euh, ça, reste, euh, ça reste un travail, c'est euh, une tâche euh, qu'il faut accomplir euh, tout le temps. C'est euh, ce qui donne de l'intérêt au jeu, hein. on va pas se mentir. Hein. C'est aussi que là il y a, y, a, y, a, y a un vrai kiff aussi dans, dans, dans le jeu compétitif, il est là. Hein. C'est parce qu'il y a du relief dans, dans beaucoup de domaines et c'est intéressant. Les amis, on arrive à la fin de ce podcast. 5 tips pour level up à Age of Sigmar avec le poteau Mila. J'espère que ça vous a plu si c'est le cas. Comme d'habitude, hein, la torpille de pouces. N'hésitez pas à euh, assaisonner l'espace commentaire, etc. Euh, à partager ça sur vos réseaux en interne, les Discord, les Facebook et tutti quanti. Je vous rappelle euh, l'un des tips hein, de, de, de Mila qui était de… de de maîtriser au maximum les règles, euh, ne pas hésiter à aller arbitrer et euh, à vous renseigner sur les différents supports. Euh, il vous a orienté vers le Discord de la OSFF, donc vous retrouverez les ressources sur le site de OSFF sur Google, AOSFF, ça fait plaisir. Enfin non, AOSFF, et moi c'est moi qui dis ça, ça fait plaisir. Euh, T'as fait pas AOSFF, <rire> ça fait plaisir sur, euh, sur, le, sur Google, ça n'aboutira à rien du tout. Euh, donc voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos avec, avec Mila hein, pour Age of Sigma et continuez. N'hésitez, N'hésitez pas aussi à dire en commentaire les thématiques que vous aimeriez qui... être abordées avec Miladin. Euh, on peut aussi recevoir d'autres invités. Hein, on, pas, on, on, ne, on ne se cloisonne pas qu'à qu Miladin. Et, euh, et Miladin, si, vous, si, si Miladin va faire intervenir d'autres invités, ou si vous, vous avez des gens avec qui vous aimeriez bien le voir discuter sur des thématiques, n'hésitez pas à nous mettre tout ça dans les commentaires. Et on fera en sorte que, euh, que tout ça arrive, que cela se produise. C'est la magie de Creative Wargame. Les amis, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis ciao. Ciao, ciao.